bien les amis, dans cette vidéo, j'ai hâte de vous présenter euh, ce qu'on a fait durant notre réunion annuelle avec euh, Marélie, avec qui je, je travaille aujourd'hui. Euh, et euh, ça peut vous donner une inspiration sur la forme et sur le fond, donc si vous avez déjà une équipe ou si vous comptez un jour avoir une équipe. Et donc j'aimerais vous présenter un peu comment s'est déroulée la journée, euh, jusqu'à vous compreniez l'intérêt de ce genre de réunion, c'est qu'en fait... Euh, euh, vous voyez, j'ai acheté ce carnet qui est top, d'ailleurs, je vous le recommande, de Best Year Journal. L'idée, c'est de réfléchir à son année précédente et de voir comment on peut planifier cette nouvelle année par rapport à ce qu'on a fait l'année précédente. Donc, j'ai fait ça pendant mes vacances, j'ai réfléchi, j'ai pris des notes et du coup, cette réunion est, est, est, nous a permis de planifier. Planifier nous permet de ne pas être en réaction. De ne pas être trop stressé puisqu'il y a trop de projets ou d'être surpris. Oh, tiens, il n'y a pas assez de ventes, pourquoi Bah ben ouais, en fait, on ne l'avait pas planifié. Et puis, ça nous permet aussi d'être plus en face, de mieux collaborer. Parce que moi, j'ai des trucs dans ma tête, mais si moi, je pense A et marie pense B, comment on va mener l'entreprise Vous voyez, c'est comme imaginer une voiture et la roue avant gauche, elle va à gauche et la roue avant droite, elle va à droite. c'est pas possible, en fait. Donc, il faut qu'on soit en raccord. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'on a fait. On a fait la réunion de 10h à midi, puis de 14h à 16h30. Idéalement, ce genre de réunion, euh, vous voyez, je vais lire des trucs comme Traction. Donc, si vous êtes un peu dans des trucs un peu plus avancés, il euh, faut prendre deux jours complets. Quoi, non. Ce que eux recommandent pour les boîtes qui font 2-3 millions, c'est deux jours complets et idéalement en présentiel et quelque part d'autre pour nous changer de notre quotidien. Nous on l'a fait en mode plus petite boîte. Une fois on a fait une réunion trimestrielle en présentiel, mais là on l'a fait en ligne. Et euh, ben on a fait 4 ans et demi au lieu de deux jours. Donc on a fait un super travail, euh, mais forcément à améliorer pour les fois prochaines. Donc ça c'est un template, c'est un modèle que euh, Marélie a adopter adapté par rapport à tout ce qu'elle a appris de ces dernières années de toutes les entreprises euh, avec qui elle a côtoyé de près ou de loin. Et du coup, on a commencé par un temps de euh, ressentir. Alors ouais, juste au début, je voulais animer la réunion, puis je l'avais mal préparée et marie euh, m'a suggéré, on va dire, euh, quoi m'a fait comprendre que soit il fallait que je me conforme à son fonctionnement, soit c'est elle qui animerait parce que sinon euh, ça marcherait pas bien en fait, parce que moi j'allais arriver un peu les mains dans les poches. Et donc au début c'était un peu troublant, mais en fait c'était génial parce que elle, elle a animé et ça m'a permis moi d'être plus dans la réflexion, en plus je suis là, je suis dans un café, alors pardon, euh, bon là il fait nuit, mais tu vois je pouvais regarder de, à l'extérieur, c'était hyper agréable alors que si j'anime, quand on anime La Réunion, bah, on, a, on est plus pris dans le clavier que dans la réflexion. Donc, c'était parfait. Donc, on a commencé par euh, les plus, voilà, en termes de ressenti euh, par rapport à cette année quoi l'année dernière. Et puis, que, voilà, qu'est-ce qui a été positif et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. On a fait une rétrospective trimestre par trimestre. Alors, pour me la raconter, j'ai laissé certains points et j'ai enlevé d'autres points. Mais le schéma est le suivant. Euh, de janvier à mars, ce qu'on a atteint comme objectif d'autres objectifs secondaires, et puis les conclusions d'avoir atteint ou pas ces objectifs. Et on a fait ça pour tous les trimestres, et c'était hyper intéressant, parce que, par exemple, moi, ça m'a permis de moins voir comme un échec le mois de janvier. Pour tout vous dire, en termes de chiffre d'affaires, on a fait environ, à vérifier encore 210 000 euros de chiffre d'affaires. Et, le premier trimestre, en fait, on n'a pas fait de nouvelles ventes. On a encaissé de l'argent qu'on avait vendu de décembre dernier quoi, de décembre de l'année précédente donc le problème c'est qu'en fait on se l'est un peu coulé douce le premier trimestre parce qu'il y avait de l'argent qui rentrait automatiquement puisque certains avaient payé en plusieurs fois donc ça c'était cool sauf que ben, en fait euh, la machine on l'a redémarré un peu tard et on a pris du retard au milieu d'année en termes de vente donc ça, c'était une frustration. Mais en fait, en faisant ce bilan, dont l'intérêt de faire des bilans, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas perdu notre temps. On a posé des fondations pour l'année durant ce premier trimestre. On s'est fait accompagner sur les finances, sur le marketing. Notamment, on a travaillé sur notre vision, on a travaillé sur les finances. Et c'est des choses qui, si on n'avait pas fait ce travail-là, oui, on aurait peut-être on aurait fait plus de chiffres d'affaires le premier trimestre, on aurait galéré, je pense, les neuf trimestres après. Donc, euh, voilà, le, ce genre de bilan a, a ce genre de bénéfice. Et puis, ce qui est bien de faire ce genre de réunion à plusieurs, c'est que ben, on a des regards différents sur l'entreprise et ça se nourrit. Alors, bon, c'était surtout moi qui parlais durant la réunion, mais en tout cas, c'était très complémentaire, on pouvait rebondir. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas omniscient et on ne voit pas tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et on a des biais cognitifs qui font qu'on va voir certaines choses plutôt que... Euh, j'ai aussi trouvé ça un, voilà en, en conclusion de conclusion de l'année euh, fallait sortir une phrase et moi j'ai vraiment eu ce sentiment je vais mettre entre guillemets hein, d'avoir lancé une vraie entreprise en 2022 notre premier salarié des process en place un outil de gestion en place des tableaux euh, de, des tableaux de bord euh, voilà et puis euh, des clients etc. Et, et même si tout n'était pas parfait, j'avais vraiment cette impression d'être une contre. Donc, on a quand même fait euh, plusieurs points après pour euh, reformuler en une phrase nos victoires, les leçons apprises, qu'est-ce qui a fonctionné, euh, qu'est-ce qui a euh, moins bien marché euh, si on devait recommencer de zéro. Et puis, la phase de projection. Ok, maintenant qu'on a fait ce travail, on a fait un travail. Et donc, c'est là où je vais vous amener okay, sur ce document qui vient de Traction. Et en fait, pour ceux qui suivent le vlog depuis un moment, je vous avais fait un peu ce document, jour hein, le VTO, donc ça vient d'eux. Et donc je l'ai mis en version euh, Google Sheets, c'est moins joli, mais en fait, comme ça, je vais avoir plusieurs versions de ça et je vais pouvoir comparer les versions. Et en gros, on doit mettre nos valeurs cœur, euh, quel est notre principal focus, notre niche, nos ob notre objectif à 10 ans notre stratégie, euh, quelle est notre vision à trois ans, notre vision à un an. Voilà, J'ai effacé ce que je voulais, euh, j'avais mis, ce qu'on a mis pour ne pas vous divulguer des informations qu'on n'a même pas dit encore au reste de l'équipe. Okay, parce qu'il y a marie et moi, mais on a aussi Mathilde et Karine notamment qui travaillent avec nous. Donc voilà, par res respect de respecter un peu ça, mais je vous l'aurais bien laissé, sinon euh, demandez-le moi en commentaire et, et je vous le donnerai. Et puis on a terminé du coup par nos objectifs au trimestre. Et ça, c'est important de réfléchir à long terme, mais pas de rester juste dans les nuages, la tête dans les nuages, à trois ans, puis à un an, et OK, premier trimestre, on fait quoi et ben on a fixé cet objectif avec des responsables. Euh, donc voilà, c'était top, et j'ai hâte de vous parler de, de comment se sont passés ces objectifs. Alors, pour aller un peu plus loin, on est allé même jusqu'à définir trois gros objectifs de l'année lesquels on a classé des sous-objectifs et définir sur un planning mois par mois où ça se passait alors pareil je vous ai effacé toutes les données euh, parce qu'on a des choses à vérifier et puis parce qu'il y avait des, des choses plus ou moins confidentielles mais voilà ça ça peut vous aider de fixer des grands objectifs avec des sous-objectifs mais surtout de les placer dans l'année visuellement euh, l'étoile du berger c'était voilà c'était euh, quel euh, quelle phrase, thématique clé on veut pour cette année Donc ça, c'était des exemples. Et donc, euh, vraiment, c'était cette idée, cette idée de créer un écosystème interne dans la boîte, ajouter de l'ingénierie dans ce qu'on fait, fortifier l'entreprise. OK, vraiment. Et, et on est parti d'un passage biblique, en fait, parce que, quoi, dans la Bible, il y a souvent le terme de fortifier l'entreprise. Et puis, ce passage biblique parle d'autre chose. Et euh, vu qu'on a des valeurs euh, chrétiennes, quoi plus que des valeurs... On, dieu, on va dire, euh, et qu'on a des valeurs chrétiennes, bon, on s'est dit, tiens, on va employer ça dans notre business. Et le mot fortifier, on s'est rendu compte que peu de gens l'utilisaient, et euh, top, bah, nous on va l'utiliser. Euh, donc là, on a émis des objectifs. Alors là, pour le coup, je suis en train de vous dévoiler euh, les objectifs. Euh, du coup, je vais censurer cette partie-là, euh, donc vous la voyez pas en fait. Ok euh, parce que pareil je veux je veux pas euh, vous dévoiler des choses qu'on ne dévoilerait pas déjà à euh, notre propre euh, notre propre équipe et puis on a un prévisionnel sur les finances que j'avais déjà fait au préalable donc on n'est pas revenu dessus euh, et puis le plan annuel bah, c'était les dates en fait que je vous ai donné et puis ça aussi je vous le floute pour que vous ne voyez pas euh, ce que euh, ce qui est d'abord destiné à notre Équipe, Voilà, euh, j'espère que ça vous a plu, ça vous fait réfléchir, N'hésitez pas à poser vos questions euh, en commentaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs personnes m'ont demandé comment LinkedIn fixe des objectifs. Euh, voilà comment on a fait parce qu'on était en équipe. Mais si vous n'êtes pas en équipe, je vous invite à, ouais, moi je dans ce premier, dans le Best Year Journal, c'est cette idée de euh, fixer des objectifs dans plusieurs aspects de nos vies et surtout de fixer les plans d'action rattachés à ces objectifs. Parce que fixer, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais euh, pas fixer des actions, ça sert à rien euh, non plus. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous dis à très très bientôt. Et c'était un vrai plaisir. Laissez en commentaire toutes vos questions. Ciao, ciao.